Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Tapi. je suis maître de conférences en mathématiques au laboratoire Jean Leray. Et moi, je suis Joe Viola, maître de conférences au même labo. Aujourd'hui, nous posons une question près du corps de chaque enfant à un taux de cap là devant lui. À quel point est-ce que je peux pousser ce taux de cap là avant qu'elle ne tombe Explorons les limites. On peut pousser le premier cap là, clairement jusqu'à son milieu, ou presque. Un peu plus il tombe, un peu moins il ne tombe pas. Pourquoi au milieu se trouve le centre de gravité du capla Maintenant, imaginons qu'on a déjà poussé le premier cap là, on va pouvoir pousser le bloc supérieur de deux cap là jusqu'à son centre de gravité. Où est-il si on imagine que mon cap là est de longueur 2 Le centre de gravité est au milieu entre les deux centres de gravité des caplas supérieurs. Je peux donc encore avancer mon cap là de... En demi. Faisons le même raisonnement avec trois caplas. J'ai déjà fait avancer mes deux premiers caplas. Mon bloc de trois caplas, lui aussi, a un centre de gravité. Il est un peu plus loin que le bord de la tour. Pour le trouver, c'est la loi des balances qui nous le donne. Mes deux caplas supérieurs correspondent au poids de deux caplas posés sur le bord de la tour. L'autre centre de gravité est au milieu. Donc à 2 tiers et 1 tiers, on a le nouveau centre de gravité. On peut donc faire avancer notre troisième capla d'exactement 1 tiers. Vous devinez que si je prends le bloc supérieur de 4 capla, le nouveau centre de gravité de mon bloc se trouve à 1 quart et 3 quarts. Je, donc, je peux donc encore faire avancer mon bloc de 4 capla d'un quart. Et ainsi de suite. Si mes n-1 premiers capla ont déjà été déplacés au maximum, on peut de nouveau trouver le centre de gravité de cet ensemble de n capla en considérant qu'on a n-1 capla posé sur le bord de la tour et un capla au milieu. Et donc, on va encore pouvoir avancer au maximum mon capla de 1 sur n. Et est-ce qu'il y a des limites pour cette stratégie Nous avons déjà bien avancé, mais chaque fois qu'on avance, on avance de moins en moins. Pour cette explication, oublions le premier capla et constatons que le deuxième capla est avancé 1 demi. Le troisième et euh, quatrième caple en rouge sont avancés un tiers et un quart, mais on sous-estime cette extension avec euh, un quart plus un quart qui est encore un demi. Pour les quatre euh, prochains caples, nous avons chaque extension un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, mais chaque extension correspond à euh, au moins un huitième. Donc les quatre caples bleus nous donnent aussi... Une extension supérieure à 1,5. demi. Nous avons trois fois 1,5 demi déjà. Nous ajoutons 8 capteurs verts encore. Chacun a une extension de 1 sur 16, euh, oui, 16 dont une extension d'un demi. Les 16 prochains, dont une extension d'un demi. Les 32 prochains, en demi. Les 64 prochains, en demi chaque fois. On peut continuer sans limite, mais ça euh, commence à coûter très, très cher. Un peu d'application numérique. Joe vient de nous montrer qu'on peut faire avancer la tour aussi loin qu'on veut. Un capla mesure 12 cm. Dans le calcul précédent, une unité, c'est 6 cm. Avec 50 là on peut donc avancer de 6 fois la somme de K allant de 1 à 50, de 1 sur K. C'est-à-dire 27 cm, à peu près 2 là Maintenant, avec une boîte standard de 200 là on peut donc avancer au maximum de 6 fois la somme des 1 sur K de K allant de 1 à 200, c'est-à-dire 35 cm, soit 3 là pour une tour qui va faire essentiellement 1 20 m 20. Donc, maintenant, si on prend beaucoup de Kaplan, un caplat mesure 8 mm d'épaisseur, avec une tour de capla haute comme la tour Eiffel, il faut 40 500 Kaplan. on peut donc avancer au maximum de 6 fois la somme, pour k allant de 1 à 40 500 c'est-à-dire 67 cm, soit 5 Kaplan et demi. Et avec maintenant vraiment beaucoup de Kaplan, une tour de Kaplan haute comme la, de la Terre à la Lune, 385 000 km, sera un peu plus de 16 millions de caplas. On peut donc avancer au maximum de 1 mètre, soit 8 caps là. Merci pour votre attention.